Alors ici, on est sur l'ancien site, site de l'école centrale de Paris. On va créer un éco-quartier de 20 hectares avec 2200 logements, 15 000 m2 de commerce, donc beaucoup de commerce. Il y aura aussi des, des innovations comme une ferme urbaine, un tiers-lieu, ce qui nous a permis euh, donc de développer euh, de réelles ambitions en termes de développement durable et d'innovation pour ce quartier. On ramène euh, 20% de la population de Châtenay-Malabry dans un site qui était fermé pendant 40 ans et qui s'ouvre sur la ville. C'est un gros enjeu à la fois pour la ville de Châtenay-Malabry, qui nous a choisi après avoir lancé un appel d'offres, et pour le groupe EFH pour démontrer ses savoir-faire en développement durable, en innovation, en maîtrise d'un projet euh, phare pour le groupe, mais aussi pour la ville de Châtenay et le territoire.